Buenas tardes a todos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'ai vu que les vidéos Parcoursup ça vous plaisait énormément alors on continue sur cette lancée, j'ai avec moi mon téléphone et j'ai noté vos résultats Parcoursup, donc j'en ai screen certains par rapport à la dernière vidéo, vous aviez laissé Énormément de commentaires, énormément de questions, donc je vais me faire un plaisir d'y répondre. Par contre, je suis désolé. Actuellement, il y a plus de 200 questions qui ont été posées, donc j'en ai sélectionné une petite vingtaine, une petite trentaine. Donc désolé si j'ai pas répondu à tout le monde dans cette vidéo, j'essaierai de faire au mieux dans l'espace commentaire. Et si vraiment votre question est ultra importante, n'hésitez pas à la remettre dans les commentaires. J'y répondrai à nouveau. Alors, c'est parti. Lesquels j'ai screen Donc tout d'abord, nous avons un message de Objective CRFPA. Je connaissais pas. Bonjour, sur quelques vœux, je suis en attente. Oui, si, les deux en même temps. Je comprends pas comment ça se fait. Quelqu'un pourrait m'expliquer. En fait, si t'as le Wi-Fi oui -si en attente, ça je l'ai un peu expliqué dans la vidéo. Mais le Wissi, ça veut dire que tu dois faire un parcours complémentaire. Donc, par exemple, ils peuvent te dire « T'es accepté si jamais tu acceptes de faire, euh, par exemple, euh, un truc intensif de deux semaines pour te remettre à niveau sur telle matière ou telle matière. » Je pense qu'il va y en avoir pas mal cette année des Wissi parce que comme vous avez des spécialités et qu'on ne vous a pas forcément dit lesquelles il fallait choisir à tous les coups pour faire euh, telle ou telle formation, il bah, y a des formations qui vont dire « Ok, on t'accepte parce que t'as un bon niveau, mais il faut que tu rattrapes tes lacunes dans telle matière. » Donc voilà. Ensuite, nous avions un message de Joksco Édition. J'ai eu oui à mes deux premiers vœux que je voulais. Je suis tranquille. Bravo à toi, bravo. Il y en a quelques-uns qui sont dans ce cas-là, qui ont eu oui à leur réponse. Donc je tenais tout simplement à vous féliciter. Et ceux qui sont en attente ou qui ont des refus, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vidéos pour vous soutenir et pour vous dire comment vous organiser avec Parcoursup. Ensuite, nous avons un message de Mathilde douard qui nous dit « Bonjour, j'aurais aimé savoir si pour un vœu de prépa littéraire refusé, il était possible d'essayer de l'avoir lors de la phase complémentaire, ou est-ce que c'est mort car c'était mon vœu numéro 1 ?» Merci à l'avance pour la réponse et merci pour la vidéo. Bah Merci à toi pour ton commentaire et pour cette question, j'ai un exemple personnel à te donner. C'est-à-dire que personnellement, c'est pas des prépas littéraires que je voulais, mais des prépas scientifiques. Et les premiers vœux de prépas scientifiques que j'ai eu, je les ai eus grâce à la phase complémentaire. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait, bien sûr, il y en a toujours très peu. Mais c'est un peu le jeu de l'offre et de la demande, si tu veux, s'il y en a certaines qui n'ont pas été complétées entièrement, bah tu vas pouvoir y postuler et c'est pas pour autant qu'elles sont moins bien, c'est juste que les gens ils ont moins ciblés que d'autres. Donc euh, moi je serais toi, je perds pas espoir, et j'y crois à fond parce que c'est largement faisable. Ensuite nous avons un message de Alexandre qui nous dit team non dans pratiquement toutes les CP jeux de Bordeaux. Courage Alexandre et courage à toutes les personnes qui peuvent être dans sa situation, qui sont en reçu des noms pour certaines formations euh, très spécifiques ou qui vont peut-être que des noms. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur la phase complémentaire qui pourra vous aider pour y voir un peu plus clair. J'ai une question de Duc Danière qui nous dit euh, si la personne qui a été prise l'année dernière était à la 700e place, je veux savoir si au début il était à la 700e place ou il est descendu à la 700. En fait, normalement, je crois que tu as accès à un classement. En fait, tu vois le classement du dernier admis de l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose de fixe. Et toi, normalement, tu as ta liste d'attente qui va diminuer et qui va tendre vers la dernière place acceptée, entre guillemets, pour que tu rentres dans la liste de ceux qui auront un oui. Mais tu as un classement qui est fixe. Et c'est par rapport à ça que tu dois te référer. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, vous verrez dans l'espace commentaire, qui me disent, je suis classé à la telle place, telle place, telle place, telle place. Est-ce que j'ai mes chances euh, Je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde pour ces questions, mais le calcul, il est simple. Si votre rang il est avant le rang du dernier appelé de l'année dernière, vous avez plus de chances que si vous êtes après. Donc vraiment, ne perdez pas espoir, croyez en vous, et après, il n'y a qu'une chose qui vous permettra d'avoir la réponse pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est la patience et c'est d'attendre. Vous avez une vidéo par rapport à ça qui est sortie il n'y a pas longtemps, vous aurez l'affiche en haut à droite, en haut à gauche, sur comment ne pas stresser et comment appréhender Parcoursup. Je vous mets ça là, n'hésitez pas à aller la regarder après. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait et que le contenu sur les études supérieures ou même Parcoursup ou juste tu es étudiant et tu as envie d'avoir plus de contenu là-dessus, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça soutient la chaîne et ça fait super plaisir, et aussi à t'abonner à la chaîne. Vous êtes des centaines de personnes à vous être abonnés depuis l'ouverture de Parcoursup, ça fait super plaisir, ça soutient le travail et merci à tous. Un message de Alexou2000 qui nous dit « Perso, je suis 302e en liste d'attente sur 302, je pense aller ailleurs ». Courage, Alexou. Je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas. Il y a forcément des derniers dans chaque liste d'attente ou des avant-derniers dans ton cas. Faut pas perdre espoir. C'est pas parce que vous êtes en fin de liste d'attente sur un vœu que vous aurez pas à la fin. Un vœu qui vous intéresse beaucoup. Donc franchement, ne perdez pas espoir, restez accrochés, reformulez des vœux dans la phase complémentaire et tout ira bien. Un message de Reda Gebari qui nous demande On a jusqu'à quelle date limite Alors de mémoire, Parcoursup ça va jusqu'à mi-septembre, mais si t'as pas de vœux ou que tu sais pas trop ce que tu veux ou que tu veux en avoir, tu veux en avoir de nouveau, tu auras mi-juin la phase complémentaire qui arrivera. Un message de Raph qui nous dit je suis 10 millième à la Sorbonne, bonne journée, <rire> bonne journée à toi Raf et surtout bon courage un message de Marques Morin qui nous dit j'ai pas vraiment compris ce qu'était la phase complémentaire. Alors si tu veux des réponses à ta question, bah abonne-toi à la chaîne tout simplement parce que il y aura 2-3 jours avant la phase complémentaire une vidéo qui vous expliquera tout dessus, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment ça fonctionne, parce qu'en fait, je suis passé par la phase complémentaire également, donc je pourrais vous donner mon petit retour d'expérience complètement personnel et subjectif, mais pour vous éclairer un petit peu sur comment ça se passe. Un message de pas si violon qui nous dit, c'est quelle heure l'actualisation Alors pour l'actualisation, en général, c'est pendant la nuit ou très tôt le matin, euh, j'ai pas l'heure exacte, je te dirais que c'est entre euh, 5h et 8h à la louche, ou peut-être 3h et 8h. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte, ça dépend peut-être des années. Mais en général, c'est pendant la nuit, quand il y a le moins de personnes qui formulent leurs vœux, que tout s'actualise, que la moulinette avance et que ça te fait gagner des places. Un message de Spirix03 également qui nous dit 21 refus sur 25 vœux, ça fait mal. Courage Spirix, parce que si dans les 4 vœux qui te restent, il y a des vœux qui t'intéressent beaucoup, c'est le principal. J'espère que tu arriveras à t'en sortir. Et sinon, comme j'ai dit juste avant, tu auras la phase complémentaire pour y voir un peu plus clair. Un message de Hugo ensuite qui nous dit avec plusieurs oui peut-on garder plusieurs vœux Oui ou uniquement un seul tout en gardant des vœux en liste d'attente Merci pour la vidéo alors, pour les oui, en fait, si tu veux, si tu as plusieurs oui, il faut que tu en choisisses un qui sera prépondérant. C'est-à-dire, bah si tu as 5 oui, tu dois en choisir qu'un seul parmi les cinq, Et tu peux garder tous tes vœux en attente jusqu'à qu'ils soient validés. Donc, euh, vraiment, tu peux pas garder, par exemple, deux oui et réfléchir plus tard parce qu'en fait, il faut te dire que ça grille des places pour les autres. Et euh, si des autres font pareil, toi, tu n'auras peut-être pas les vœux que tu veux. Donc, vraiment, le but, c'est que quand tu as des oui, tu choisis, tu présélectionnes celui qui t'intéresse le plus et tu le maintiens en attendant que peut-être tes vœux en attente deviennent des oui et qu'à ce moment-là, tu changes de vœu on va dire que tu sélectionnes avec un oui un message de Scout LOL qui nous dit l'université peuvent-elles refuser des élèves alors oui, totalement, l'université, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de places qu'ils peuvent accepter tout le monde. Donc, euh, ils vont faire une liste d'attente qui sera peut-être plus conséquente que pour une prépa scientifique ou quelque chose de très très sélectif. Par contre, euh, s'ils ont vraiment trop de demandes, ça se peut qu'ils refusent des élèves et qu'il y ait des gens qui soient pas sur liste d'attente. Donc non, c'est pas parce que c'est une université qu'il y aura des places pour tout le monde. Un message de Colette qui nous dit « Bonjour, les listes d'attente, c'est jusqu'à ce que les formations soient remplies. » Genre une formation avec 100 places à partir de 100 confirmations, la liste d'attente est fermée. Alors, en fait... Quand les gens acceptent leurs vœux, bah, ils sont, ils occupent une des 100 places, comme t'as donné comme exemple. Et, euh, oui, si jamais les 100 personnes acceptent les 100 places, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en liste d'attente reçoivent un message ou une notification qui leur dit bah, vous avez été retiré de la liste d'attente de telle formation, la formation est complète, merci, au revoir, il faudra en trouver une autre. Donc euh, oui, ça va être stressant, oui tu peux te poser des questions sur euh, est-ce que je vais être accepté ou pas, mais c'est la dure réalité, c'est-à-dire que tant que tu es en liste d'attente, si tout le monde qui a son vœu oui en attente et qui se dit est-ce que je le prends je ne le prends pas, le prend, à ce moment-là, ça retirerait tout le monde de la liste d'attente. Bien sûr, tout le monde ne veut pas précisément le vœu qui t'intéresse le plus, et inversement, peut-être que toi des vœux que t'aimes pas trop, c'est les vœux numéro 1. De de ceux qui sont actuellement avec des « oui » dans cette formation. Donc, euh, faut pas perdre espoir. Et oui, pour répondre à ta question euh, concrètement, sincèrement et directement, si les 100 places sont prises, tu n'auras plus à attendre, tu seras retiré de la liste d'attente et les 100 places seront occupées. Un message de Corentin qui nous dit « Il y a trop de chiffres, je suis perdu. » Courage à toi, Corentin. La seule chose que tu peux regarder si jamais tu n'as pas envie de stresser ou que tu es un peu perdu par rapport à tout ça, tu regardes juste s'il y a écrit « en attente, oui » ou « non ». Au moins, tu regardes pas les chiffres, tu te stresses pas et tu attends de voir tes vœux en « oui » pour avoir le choix. Un message de les folles astuces qui nous dit même 3 millièmes c'est pas grave, euh, là je suis 6 millièmes on fait comment Courage à toi et comme d'habitude, cette question m'a été beaucoup posée quand on me dit je suis classé à telle place, c'est toujours par rapport à quoi Parce que si t'es 6 millièmes sur 1 million, tu vois c'est bien, si t'es 6 millièmes sur 6 millièmes là ça devient tendu. faut toujours voir par rapport à quelle quantité t'es 6 millièmes et aussi surtout, quel est le rang du dernier admis de l'année dernière, ça te permettra d'y voir un peu plus clair. Un message de YS qui nous dit, si on va dans une fac qu'on aime, mais pas dans la bonne filière, c'est possible de demander une réorientation à la rentrée euh, Honnêtement, ça me paraît un peu tendu. Moi, je te dis, choisis par rapport à une formation qui te plaît, peu importe le lieu géographique. C'est sûr qu'il y a des conforts de lieux ou des villes où on veut être. Quand on fait des études, c'est avant tout pour faire des études. C'est pas pour la ville étudiante ou la vie étudiante. Après, c'est des raisons pour lesquelles tu es déjà sur cette ville, tu n'aurais pas à avoir de logement. Ça peut se comprendre, mais je pense que le faire le choix de la réorientation dès la rentrée, ça me paraît quelque chose de complexe. Faut pas partir là-dessus. Tu valides une formation dans un domaine qui te plaît et tu y vas. Pour le dernier, j'ai choisi de sélectionner le message de cri ou de Cry, je sais pas comment ça se prononce, qui a dit « Team veut en attente, on est là ». Vous avez été plus d'une centaine à réagir à son commentaire. Donc euh, vraiment, je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là à avoir tous vos vœux en attente. Vous n'avez pas forcément eu encore des « oui » ou vous êtes là à vous dire « est-ce que je vais prendre lui Est-ce que je vais pas prendre lui ?»« J'ai eu beaucoup de refus. Comment fonctionne la phase complémentaire ?» Toutes ces questions-là, j'y répondrai en vidéo, donc si vous avez des sujets ou des questions très précises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai peut-être des vidéos là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura renseigné. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde